Chères familles, chers amis et bien sûr, chers diplômés, vous voici arrivés au terme de votre formation à Lucli. Quelle belle façon de commencer une année civile en retrouvant nos étudiantes et étudiants, en accueillant leurs familles et amis. Je vais donc commencer par vous remercier pour le chemin parcouru et votre succès que nous célébrons tous ensemble aujourd'hui. Some of you travel from very far away. And we are delighted to welcome you here tonight, the parents, the family, the friends, so welcome here. Merci pour ceux qui vous ont transmis des savoirs, merci pour le soutien moral de vos, de vos proches, de vos amis. Notre chance finalement est d'avoir une boussole stratégique qui nous permet de maintenir le cap des ambitions de nos étudiantes et étudiants. J'ai choisi Lucly parce que j'avais besoin d'une faculté avec un enseignement et un corps enseignant qui encadre ses élèves, qui met des moyens à disposition de ses élèves et je n'ai pas été déçue du tout. J'ai choisi Lucly parce que justement c'était la seule école qui proposait un accompagnement individuel personnalisé et, ainsi qu'une véritable considération en tant qu'étudiante et en tant que personne et pas en tant qu'un simple chiffre à l'université. La vie universitaire à l'UCLI, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai rencontré de superbes personnes qui aujourd'hui sont devenues mes amis, euh, avec qui je partage beaucoup de moments euh, à l'extérieur. Donc euh, vraiment, j'ai pu être épaulée euh, au niveau amical, on va dire. J'ai pu participer au Maraudes étudiantes, qui est une, euh, une association. Et euh, vraiment, ça m'a permis d'avoir une vie étudiante très active. Je pense que c'est un cocktail euh avec un certain nombre d'ingrédients. Alors l'ingrédient qui est principal, c'est eh l'encadrement des étudiants, leur, leur suivi, l'individualisation des parcours, le tutorat, et ça, c'est notre, on va dire, l'ingrédient de base du cocktail. Et ensuite, en fonction d'ailleurs des, des souhaits des étudiants, d'autres ingrédients et, et bien d'autres facettes. Vous avez entendu les, les témoignages de certains des étudiants qui étaient effectivement particulièrement émouvants. Et d'avoir par moment, en quelque sorte, eh bien ce, ce retour de la part des étudiants, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, en effet. Va, vit et devient. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Nous sommes très fiers de vous. Les études de droit sont des études très exigeantes. Et vous les avez surmontées, ces difficultés, et elles vous auront forgé pour toute votre vie. Ayez des rêves, ayez des objectifs, allez de l'avant, visez loin, visez haut. Choisissez ce qui vous nourrit, ce qui nourrit la vie en vous, ce qui a du sens pour votre vie. Soyez signifiant. Ayez, ayez cette couleur propre à laquelle on vous reconnaîtra. Félicitations et encore une fois, merci.